C'est LA saga du moment post-confinement, le scandale Renault ne cesse d'enfler. Et dans cette vidéo, on va tenter de faire le point. c'est Gmail. Alors avant de débuter, pense bien à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Et mieux encore pour que de nouvelles vidéos sortent tu es vivement encouragé à soutenir leur réalisation sur www.gmail.fr/soutenir. Merci beaucoup Commençons par planter le décor. 3500 ans avant notre ère, dans le sud de la Mésopotamie, l'invention de la roue est sur le point de révolutionner l'histoire humaine. Bon, c'est peut-être un poil trop contextualisé. Avançons un petit peu. Le 16 mars 2020, voilà, le gouvernement macroniste décide le confinement généralisé du pays dans un contexte de pandémie mondiale pour contenir l'épidémie de coronavirus et déclenche un frein économique jamais observé depuis la seconde guerre mondiale. Je suis d'ailleurs revenu en détail sur la gestion de la crise ben, sanitaire à la française dans cette vidéo. à revoir juste ici ou les liens hein, sous la barre de description comme d'habitude. Évidemment, avec le confinement, des secteurs économiques clés sont touchés notamment ceux du transport, par exemple l'aérien, mais aussi les usines de fabrication de voitures. Leurs ventes ont chuté de 90% en avril avec 500 000 véhicules fabriqués, invendus et stockés. Un mois plus tard, le 17 avril, c'est le deuxième projet de loi de finances qui est pris dans le cadre de l'urgence sanitaire. Objectif du gouvernement, protéger les entreprises nationales considérées comme stratégiques d'un éventuel rachat par des groupes étrangers en leur consacrant une enveloppe de 20 milliards d'euros d'aide. Dans le même temps, une quarantaine de députés déposent un amendement visant à inclure dans ce projet de loi finance le simple fait qu'en échange de ces milliards d'euros d'aide publique, les dites entreprises respectent au moins les accords de Paris en termes d'écologie et qu'elles publient leur empreinte carbone sous peine de sanctions financières. Hmm, rejeté. Hein Ce sera donc un chèque en blanc, même si Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de l'Économie, s'époumonne à nous expliquer tout le contraire. Hein non, les actes le contredisent. Ce sera par exemple hein, 7 milliards d'euros d'aide à Air France, dont 4 milliards de prêts directs, de prêts d'État, donc pris dans nos poches à nous contribuables, offerts sans ni notre consentement, démocratique j'entends, ni contrepartie écologique ou économique. Non, que dalle cadeau, tenez, gavez-vous. Je t'en parlais d'ailleurs à la fin de l'épisode 18. Mais la valse des milliards continue et ce sera 5 milliards d'euros pour le constructeur automobile français, Renault. 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Je pense que c'est nécessaire, important de préciser qu'ici, c'est pas 5 milliards d'euros sortis des caisses de l'État, non mais des caisses des banques privées. En fait, le, compte, le contrat, du moins le prêt, est, euh, est contracté auprès des banques privées. Et que l'État français, la puissance publique, s'en porte garant. Hum, pratique. C'est la société Fnac d'Arty qui avait bénéficié du premier prêt bancaire garanti par l'État le 20 avril dernier, un prêt de 500 millions d'euros. C'était indispensable, confia au monde Enrique Martinez, le PDG du groupe d'Arty Fnac, qui, comme la plupart des PTG, sont habituellement normalement très allergiques à l'ingérence de l'État dans leurs affaires privées. Hein enfin, sauf quand il est question de venir éponger des dettes ou offrir des milliards et des millions d'argent public gratuitement. Mais revenons à Renault. Le 19 mai, c'est validé. Le constructeur au losange, qui voit ses ventes annuelles progresser sensiblement au niveau mondial depuis les années 2000, obtient 5 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par la puissance publique qu'est l'État. Toujours sans contrepartie, hormis une ne pas verser de dividendes cette année-là. Hein. Mais bon, ça a déjà été versé pour 2020, et puis l'année prochaine, ce sera à son double, hein, on imagine bien. Le lendemain même, le 20 mai, Renault laisse entendre son souhait de fermer quatre usines en France dans le cadre d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros. Coup de tonnerre médiatique auquel répond le Premier ministre Édouard Philippe en assurant que l'État sera intransigeant. Nous serons euh, extrêmement attachés, intransigeants même, je dirais, à la préservation du site France. Des sites France. Euh, Renault est une entreprise mondiale, c'est vrai, mais enfin sa marque française est évidente et donc nous serons extrêmement euh, exigeants sur ce point. Bien bien, hein. naturellement, il est aisé hein, de faire confiance au gouvernement qui nous ment chaque semaine. Hein. Non. Bien sûr, à chaque fois que ce gouvernement martèle qu'il promet, nous, ben, à chaque fois, on doute un peu plus. Hein. Mm. Cinq petits jours plus tard, le 25 mai sur BFM TV, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire contredit totalement Édouard Philippe en lui adressant d'ailleurs une petite pique au passage. Est-ce que vous allez exiger de Renault de garder ouvert tous ces sites industriels Non. Non Non, non donc il y aura non, des savez, fermetures de... Ça, ça, il y aura des fermetures de... Jean-Jacques Bourdin qui a échoué. Alors il y Celle aura... Celle qui consiste à faire oui. de grandes proclamations sur oui. des micros le matin, en disant, j'exige de Renault qu'il ne fasse... Euh, aucune fermeture de site et qui ne se sépare d'aucun salarié. Et puis Renault sera toujours moins compétitif et Renault continuera à être en péril. Et dans deux ou trois ans ou dans quatre ans, il y aura un ministre de l'économie qui malheureusement sera obligé de dire que voilà, on met la clé sous la porte de Renault parce qu'on n'a pas permis à Renault de se renouveler, de se moderniser et de rester dans la course mondiale de l'industrie automobile qui est féroce. C'est qu'on a bien fait de se méfier hein, et de pas faire confiance aveuglément à sa personne. D'ailleurs, on n'est pas dupe quand Bruno Le Maire sur BFM TV dit « oui. Bien sûr que nous serons y aura attentifs à, fermeture à chaque emploi. Bien sûr que nous serons sites. Mais nous voulons laisser la possibilité à Renault d'adapter son outil de production. » Cela veut clairement dire que la voie est grande ouverte pour les licenciements chez Renault. Le jour même, évidemment, le 25 mai, les salariés des sites concernés n'ont pas pu rester les bras ballants, ni continuer à travailler en attendant que le coup prétombe. Ils organisèrent des manifestations, blocages et occupations. Les salariés, légitimes dans leurs actions, seraient en capacité, s'ils le désiraient, de refuser les plans de restructuration pour gérer eux-mêmes leur production. Mais attention là, on tomberait dans le communisme, hein, avec les gens, les travailleurs et travailleuses qui détiendraient collectivement leurs outils de production et qui maîtriseraient <rire> leur vie. Hein. Ouh, ça serait dangereux, ça serait dangereux Malheureusement, alors que j'écris cette vidéo, le 29 mai, en milieu de matinée, le coup près est tombé, l'usine Renault de Choisy va fermer. Pour en revenir à notre réalité macroniste du moment. Alors que Bruno Le Maire contredit le 25 mai sur BFM TV les propos tenus par le Premier ministre Édouard Philippe, 5 jours plus tôt le 20 mai au Sénat, le 26 mai, le banquier d'affaires Emmanuel Macron, qui nous sert de président de la République, contredit lui, Bruno Le Maire, en affirmant Essayez d'éviter à tout prix les plans sociaux. Alors, plan social, hein, je te rappelle que c'est le mot novlangue pour ne pas dire plan de licenciement. Hein simplement. Bref, comme tu l'as vu ici, entre le 19 et le 26 mai, dans ce laps de temps très court, les trois plus hauts fonctionnaires de l'État, le président, le premier ministre et le ministre des économies et des finances, se sont contredits de bout en bout. Il euh, y a personne qui serait dispo pour aller leur dire qu'ils font partie du même gouvernement mmh, à moins que ce soit stratégique, hein Et que ça consiste à dire tout et son contraire, dire oui et en même temps non, pour que chacun puisse entendre ce qu'il souhaite entendre, et ainsi se rassurer, et donc n'avoir aucun élément pour se rebeller. Malin. Mais enfin, pendant ce temps-là, M. Macron a tout juste eu le temps de prononcer son discours poussiéreux, détaillant son plan creux pour l'automobile, des milliards d'euros d'aide publique pour maintenir le secteur artificiellement, et des primes pour doper les ventes de voitures électriques neuves. Rien de novateur. Que Renault annonça le jour même la douloureuse 5000 suppressions de postes d'ici à 2024. Ils n'ont pas honte, hein, aucun scrupule. Déjà, Renault en 2013 avait supprimé 7500 postes en réduisant carrément son effectif de 17% à ce moment-là. Bien sûr, aucun licenciement sec, hein, bien trop coûteux, c'était des non-remplacements de départ à la retraite. Vous avez bien compris, salariés héros d'hier, mais corvéable de toujours, vous n'êtes rien. Rien d'autre qu'une donnée comptable à tordre, à adapter pour que l'entreprise reste compétitive. A tout prix pour la compétitivité, vous cracherez du sang et vous creverez la bouche ouverte. Quid des hauts cadres des PDG et actionnaires pleins aux as Eh bien, aucun effort. Rien. Nada. Certains, comme chez Air France, continuent même à toucher des dividendes, des primes et des bonus. C'est pour eux, en réalité, que nous sommes des millions à être sacrifiés. Et après a l'instar du dopage artificiel, à l'aide de primes d'État, etc., pour doper les ventes d'automobiles, le système tout entier économique, ultralibéral, capitaliste, lui aussi est tenu debout artificiellement, en marche forcée, sous perfusion. En même temps, il serait bien hypocrite d'attendre des gens qui nous ont menés à cette catastrophe, d'être capables d'imaginer un monde nouveau, un monde d'après différent du monde d'avant. Révolue le temps où étaient applaudis les héros du quotidien, personnels soignants et employés de magasins alimentaires, qui risquaient leur vie sur le front du coronavirus. Les primes Une promesse qui n'engage que ceux qui y ont cru. Ce sera une médaille symbolique en carton pour les uns et une tablette de chocolat pour les autres. Oui, une tablette de chocolat marquetée la tablette des héros <rire> pour des postiers tirés au sort à la poste. L'indécence n'a plus de limites en Macronie, si jamais un jour il y en avait, un hein, des limites. Et puis l'essentiel pour le gouvernement français est désormais de faire repartir la consommation, quoi qu'il en coûte. Toute notre civilisation repose sur la consommation. C'est pas pour rien qu'on se dit être une société de consommation. Donc sur la production infinie, une pause est tout fout le camp, on l'a vu. Alors imaginer, arrêter ou faire autrement est un cauchemar pour les capitalistes malgré les vertus écologiques et sociales d'une décroissance désirée. Alors non, nous ne redevenons pas de la chair à canon, puisque nous n'avons jamais cessé de l'être. Non, non plus le gouvernement n'est pas incompétent ou incohérent, il est juste ultra-libéral. Tout ceci n'est qu'une lutte des classes sociales couplée à une bataille d'idéologie politique que j'abordais au travers de la crise des masques, tu te souviens, il y a quelques semaines, dans cette vidéo que je t'encourage à voir ou à revoir. Le monde d'après serait alors couvert d'autoroutes, et de parkings pleins de voitures électriques achetées en masse grâce à des primes publiques Peuplés d'enfants africains dans des mines de cobalt pour fabriquer nos batteries non recyclables De méga centrales nucléaires pour les recharger De centaines de mines à ciel ouvert creusées avec du pétrole au Kazakhstan pour y extraire l'uranium nécessaire à nos centrales nucléaires Tout ceci ressemble furieusement au monde d'avant, non Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide de rester sous perfusion D'être maintenu dans une sorte de coma artificiel, généralisé Ou alors, d'arracher nos tubes et de faire tomber nos chaînes pour qu'enfin on puisse vivre pleinement en phase avec la nature Tu sais, le faire sans renier le meilleur de notre époque moderne, c'est possible. Mais le faire tout court, c'est devenu nécessaire, urgent puisqu'il est impossible, impensable, de poursuivre sur cette voie irresponsable, et qu'en plus, les solutions sont là, nombreuses, qui n'attendent plus qu'à être creusées, à être appliquées. Il ne nous reste plus qu'à nous mobiliser politiquement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pense bien, comme d'habitude, pour le référencement de la vidéo, eh bien à la commenter, à y réagir avec des pouces, tout ça, t'abonner, activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Mon travail indépendant ici n'est possible que grâce à votre soutien financier sur gmail.fr soutenir. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui le font déjà depuis des mois et des années. Pour ma part, je te donne rendez-vous ici, enfin pas tout à fait là, mais <rire> sur le terrain physique pour la continuation des luttes sociales, mais aussi sur YouTube et ailleurs pour les vidéos prochaines. À la prochaine, ciao